Merci. On te dit merci. Tout le théâtre, tout ce qui te dit merci, tous ceux qui, sont, qui soutiennent les gestes, les actes humains, te disent merci. Merci. merci. merci. Et si on dit souvent, c'est la bouche qui ne parle pas, qui sont mauvais. Non. <rire> se passe dans la bouche C'est la cohabitation qui est souvent Qui crée des problèmes On n'a jamais vu les dents sortir de la bouche Pour aller mordre les narines Ou les oreilles, ou les yeux et mordre les lèvres ou la langue, parce qu'elles sont toujours ensemble pour ce temps c'est la langue et les lèvres qui ont vu les dents mais, mais on dit souvent la patience c'est de une personne patiente qu'est-ce qu'un homme patient c'est un homme patient. qu'est-ce qu qu'une femme patiente c'est une femme pas chiante. une personne patiente Peut presser une pierre, en extraire le jus et s'en délecter. Mais il faut être patient. Merci encore. Merci Françoise pour le combat. Merci Béranger. François Béranger, c'est le médecin de Richard, c'est le président de l'association. Il ah, y a le chien aussi qui est à fond, hein. Du comité de soutien et de tous, ces lui. Et on dit souvent, euh, même si tu es, c'est pas quand. Il ne faut jamais reconnaître la nécessité des que lorsque seulement vient le moment de s'asseoir. Nous, on reconnaît la nécessité du médecin quand on n'est pas malade, car on ne sait jamais. Merci à vous Bravo. Alors, c'est un peu